J'ai appelé ce, cela, les gars. Le plongeon de Diablo. Ici, un, je demande une reconnaissance immédiate. Ok, il y, y a six équipes. Eh, hey, Panda. Hey Panda! Hello? Hey Panda! Oh là? Et donc il y a deux mecs là et deux mecs à droite. Deux ici sont rez-de-chaussée et deux à droite peuvent me voir, ils sont en hauteur. Okay. Ah tu mets que des têtes ça, ça part vite hein. Ça vient de péter à côté je crois. Hey, dog. Hey, dog. Ah, j'ai joué vocal activé, pourtant. Ok, chat. J'ai lancé une petite game 1 versus 2. What What Là je me, suis, je me suis cru au kebab les gars Ok Chat envoyez moi de la force Je vais essayer de déplumer absolument tout le monde Cette partie Regardez, où est-ce qu'il est parti le drone Il est parti où les mecs Le drone, j'ai appuyé là pour qu'il monte là, il a disparu Gros, oh, j'ai l'impression que qu'il y a un enchaînement que tu dois pas faire Genre switcher d'armes tout en euh, ouvrant tab et en mouvant le truc Genre ça fait trop d'action pour le jeu, ça fait disparaître ton truc Putain ils sont morts là Ah oh, merde Ici 1-1, je demande une reconnaissance ça. immédiate Reçu. on est arrivé sur zone, reconnaissance en cours What's <laughs> he Building opposite! Oh my god! Progresse. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. L'ennemi vous a perdu de vue. Drone ennemi actif. Ce genre de joueur. Ce genre de jeu. Un largage tactique s'approche de vous. Les filles, non, stop, stop, stop, stop. Il y a le cheval de fer qui est en train d'arriver, et il y a deux mecs à l'arrière. Je suis bloqué. Hop. Si je la mets là... En gros, je l'ai mis là, et juste à ce moment-là, ils ont décidé de... Yes, good. Do, do, do, En, en gros c'est moi là qui doit faire le site noir. D'accord. Les gars, elle est ouf, cette partie. En solo duo, j'ai déjà, déjà 16 kills, gros. Regardez tout ce que j'ai, gros. C'est moche de jouer comme ça. Ils sont deux accroupis dans le... Cible marquée, feu à volonté. Reçu, Langbo 3-1, on approche, frappe imminente. Oh! Il est efficace. Il est désert. Oh, mais. Toi, Napagès. Oh! Oh! Oh! oh. Non, le goulag est fermé. Je vais mourir comme ça, les gars, c'est fini. Il aérien rien qui est comblé. moi qui fais rien. Zone cible marquée, feu à volonté. Ah. Les moves à la fenêtre sont rapides. Évasion en cours. Oh. Lion. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, sur cette douce musique d'ascenseur, je t'invite à t'abonner à la chaîne, tu sauveras des milliers d'escargots en Yougoslavie. Il y a des, y a des snipers en le Il y a deux joueurs qui vont arriver par la droite, je vais déranger. En même temps, un mec à gauche va me tirer dessus. Il faut que je me montre... Maintenant Les deux sont morts dans 3 secondes et je vais pouvoir m'occuper de celui de gauche. Ok, les deux, les deux les sont morts. De en vrai, celui de gauche, comme prévu. Eux il me dise que c'est R. Un qui est dans le rond-point et l'autre qui est en attente. Tu vois le petit qui passe pas. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Okay. Interception. Interception de celui-là. 26 kills. Il reste celui à la fenêtre. de derrière, un dans le bac. Je peux croquer celui dans le bac, c'est free tout ça. Ça là-dessus là dessus. Allez viens, allez viens mon grand. Allez, viens. Oh, oh, moi. Moi. Il a bien joué, il a très très bien joué. Pas assez ponctué mais c'était pas mal. Okay. On arrive sur la fin de game, il reste 7 personnes on en position il y a un mec qui a pris ma visu il y en a deux, deux trois devant moi un à gauche et là on va pouvoir s'avancer eux ils essaient de me back on a amélioré ce pêche et... et là on va faire un brain oh, oh, opposé à ce qui s'attendait. On, passer... oh. on, va... oh, on va passer à gauche. Oh, je et... oh, je Le brain oh, il est, est parfait. Ici, un, un, je une et pour la 30 kills en 1 contre 2, c'est maintenant. Il C'est je vois bien. 1 contre 2, 30 kills, chat. Et c'était pas un lobby de tocards non plus. Là, on pose les bases, les gars, avec cette game. Tout était technique, tactique, sympathique. Quasiment les 10 000 de dégâts. La 30 kills, les gars. Po, po, po, po.